Je viens juste relever tous les mots contenant le son O, comme l'exemple de « alors »,« en omar »,« manteau »,« porte »,« sort »,« auto »,« aussitôt »,« école » et « oiseau ». Et je vois qu'il y a trois façons d'écrire le son O, avec une seule lettre, avec deux lettres et avec trois lettres. Quelle est celle qui est la plus utilisée C'est avec une seule lettre, comme O, comme exemple de « alors ». Omar, porte, sort, auto, aussitôt, école. Bonjour, mes chers élèves de C1. Alors, euh, aujourd'hui, on va voir orthographe. Je manipule le son O et ses différentes graphiques. Euh, je viens juste répondre à cette question. Euh, comme, euh, vous, comme vous avez entendu, il y a trois façons d'écrire le son O. Avec une seule lettre, avec deux lettres, et avec trois lettres. Et quelle est celle qui est la plus utilisée Alors, je vois ici six mots qui ont euh, le son O avec une seule lettre, comme alors, Omar porte, sort, aussitôt, école. Voilà. On continue. allez mes chers élèves. allez les champions et championnes. Qu'est-ce que vous allez faire C'est un exercice d'entraînement. Deuxième exercice. Vous allez recopier uniquement les mots dans lesquels si on entend le son O. C'est-à-dire, vous allez prendre euh, votre euh, cahier, essayer de suivre euh, les mots et recopier uniquement les mots dans lesquels j'entends le son O. D'accord Allons-y. Un oncle. Un oncle. Un oncle. On passe. Les ciseaux. Les ciseaux. Les ciseaux. Oui, on passe. La maison. La maison. D'accord, on passe. Beau. Beau. D'accord. La foule. La foule. La foule. Oui. La réunion. La réunion. Le chapeau. Le chapeau. Colorier. Colorier. Une réunion. Une réunion. Allô Allô Trop On passe. La moitié Une trousse Un côté Stop Correction. Alors, recopier uniquement les mots dans lesquels tu entends son haut. Alors, euh, cherche un peu. Il y a des oiseaux. Très bien. Vérifiez s'il vous plaît, beau, oui, le chapeau, oui, colorier, allô, trop, hum, à côté. Alors je répète, les ciseaux, beau, mémorisez s'il vous plaît les mots, hein. cela vous aide à la dictée, les ciseaux, beau, hum, le chapeau, colorier, Allo, trop, un côté. Je recopie, je complète avec O, O, O. Alors on dit, il fait beau. C'est-à-dire avec E, A, U. Très bien. Allez-y, les champions. Je suis sûr et certain que vous allez réussir cette fois. Un nouveau est arrivé dans notre école. Essayez d'écrire cette phrase correctement. Un nouveau est arrivé dans notre école. Comment ça s'écrit un nouveau Oui, c'est très bien, c'est génial. Avec trois lettres. Est arrivé dans notre... Formidable. École. Oui, génial. Un, il fait beau. Un nouveau est arrivé dans notre école. J'ai fait tomber mon stylo sous le bureau. J'ai tom fait tomber mon stylo sous le bureau. Alors, stylo avec O. Sous le bureau avec E A U. Voilà, c'est fini. Je suis sûr et certain que vous avez bien ici. Elle fait beau. à nouveau il est arrivé dans notre école. J'ai fait tomber mon stylo sous le bureau. Allons-y. Dernier exercice. en copie et complète ces phrases de Vinette avec le mot qui convient. Et qui comprend toujours le son. C'est un dernier exercice. Alors, essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez recopier et compléter ces phrases devinettes avec le mot qui convient et qui comprend toujours le son. Quand ce n'est pas vrai, c'est... C'est... C'est très bien, c'est faux. On écrit faux. Pour couper la viande, je me sers d'un... Oui Mais c'est excellent Couteau Tout notre corps est recouvert par la... Devine. Oh, c'est très bien. Ouverte ou fermée, je suis la porte. Et pour faire du judo, je me mets mon... Oui, pour faire du judo, je mets mon kimono. Kimono. C'est bien. Quand, quand ce n'est pas vrai, c'est faux. Pour couper la viande, je me sers d'un couteau. Tout notre corps est couvert par la peau. Ouverte ou fermée, je suis la porte. Pour faire du judo, je mets mon kimono. Très bien. Voilà. C'est tout pour le moment. Mais à la prochaine vidéo. Au revoir mes chers élèves de C1.